Merci. Je trouvais pas mon klaxon, c'est ridicule. Salut tout le monde, j'espère que ça roule, dites-moi comment ça va euh, Nouvelle vidéo, le... la couleur du ciel vous permettra de constater à quel point je suis une, f... une fois de plus à la bourre, encore plus que lundi Alors que lundi j'étais déjà bien à la bourre, toi va te faire foutre, on va mettre un enfoiré <coughs> Bref, un trajet qui commence bien Et puis voilà, l'avant-dernier de la semaine Allons-y les bottes. la haine lui il dégage, il arrête pas de changer. Curieux cette déco. Bleu rouge comme ça, parfaitement scindé en deux. Laisse-le passer toi. Moi, je vais aller chercher à manger parce que vu l'heure, s'il faut que je ressorte en plus, euh, je vais me faire tuer. Oh là, la boulange à côté, là, s'il reste des trucs, ce sera très bien. Allez, hop, Boulange. Ouais. Une salade de pâtes petite salade de fruits ça fera l'affaire ouais allez bon y souhaitez moi bonne chance et rentre arrivé au travail à 19h je l'ai jamais fait quand même hein. bon pas, il s'agirait de sourciser dire allez allez putain voilà fin de la technique Go Dodo Normalement il n'y a pas d'embrouille sur la route ce soir. Ah ouais, ça meut là Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe moins un, je crois. Moins un sec, celui qui t'attrape là, qui te laisse pas tranquille. Coup de tonnerre dans le monde du football français. L'OM a battu le PSG ce soir. La capitale en sueur. On y va ou pas <cười> Non. Même plus simple quand tout ça c'est ouvert, hein. on n'a pas autant de galerie qu'hier parce que, punaise. Bon, elle fume tag au bateau mon ami. Le il est rouge tellement l'air, il est froid. Incroyable. Allez bus, vas-y, surtout que t'as une manœuvre à faire là Donc euh... C'est un coquing, ah non c'est ça Je pensais qu'il allait tourner là direct alors que normalement Il devait faire demi-tour ici Et c'est ce qu'il va Gentiment faire Bah écoutez, merci tout le monde d'être resté jusqu'au bout Petite vidéo rapide, euh, voilà Les retour sans perdre de temps tchic -tchac. Euh, Demain on fait un peu plus long, faut vraiment que je m'occupe du SV De la plaque Et du nouveau partenaire Bref, d'ici la bonne bonne nuit, prenez soin de vous et puis euh, ciao. Oh la police aille. Oh la police aille.